Bonjour, je m'appelle David Lubitsch, je suis ingénieur cryptologue à la DGA et chercheur associé à l'IRMAR. Et aujourd'hui, je vais prendre 5 minutes pour vous parler du problème du logarithme discret. Alors, on commence par le définir ce problème. On se donne G, un groupe cyclique d'ordre n engendré par G. On sait que tout élément de G peut s'écrire sous la forme G puissance alpha, où G c'est le générateur de G. Avec alpha, un entier compris entre 0 et n. Et donc, par définition, alpha, c'est le log discret de x en base g. Et donc, euh, calculer le log discret, c'est donc calculer cet entier alpha. Donc, les, les algorithmes pour résoudre le problème du logarithme discret et leur, euh, leur efficacité dépendent énormément du groupe dans lequel on fait les calculs. Si, par exemple, le groupe g est euh, l'ensemble z sur un z, engendé par un élément g, calculer le log discret revient à calculer un entier alpha tel que on est alpha g qui soit congru à x modulo n. Et ça, ça peut se faire avec un PGCD étendu, et ça se fait de manière assez efficace. Alors quel est, pourquoi je vous parle du problème de logarithme discret L'intérêt de ce problème, c'est que la sécurité de la plupart des euh, cryptosystèmes actuellement déployés repose sur la difficulté de ce problème dans certains types de groupes qu'on construit à partir d'objets qu'on appelle les courbes elliptiques. Alors, pourquoi on utilise les courbes électriques C'est que, en fait, dans ces groupes-là, on ne connaît pas d'algorithme aussi efficace que le PGCD étendu pour résoudre le problème du logarithme discret en général. Alors, une question intéressante pour essayer d'avoir une idée de la meilleure euh, sécurité que l'on puisse obtenir du problème du logarithme discret, c'est quel est le meilleur algorithme qui fonctionne dans n'importe quel de, type de groupe On appelle ça des algorithmes génériques. Donc, ils vont utiliser uniquement la loi de groupe et le test d'égalité. Ça se distingue par exemple du PGCD étendu qui utilise la structure d'anneau euclidien de Z. Alors, un, un algorithme générique va prendre en entrée un groupe un générateur et un élément dont on veut calculer le log discret. Et donc, le premier algor algorithme que vous pouvez avoir en tête, c'est de calculer toutes les puissances successives de de g et puis de tester l'égalité avec x. Donc un tel algorithme va avoir une, un temps d'exécution de l'ordre de n. Alors est-ce qu'on peut faire mieux Bien oui, on peut faire mieux. Alors Pour ça, on pose m, l'entier supérieur à racine de n, et puis on va considérer l'algorithme qui va calculer des puissances successives de g, mais cette fois-ci entre 1 et puis m, et puis les stocker dans une table avec le log discret associé. Donc il va calculer G2, 2, g 3 3, etc. jusqu'à Gm, m, et stocker tout ça dans une table. Et ensuite, une fois qu'on a Gm, on peut l'inverser et calculer successivement x, g puissance moins m, et euh, on vérifie. Donc gx plus x, g puissance moins m, x puissance moins 2m, et on regarde. Si ces, si ces éléments de groupe ont déjà été calculés précédemment. Ça, ça, cette opération se fait euh, de manière très rapide si on a bien euh, stocké euh, d'une manière intelligente les éléments dans la table T. Alors, en fait, on voit facilement que, se euh, faisant, faisant ces calculs, on va tomber sur une collision, c'est-à-dire qu'on va obtenir deux expressions différentes du même élément de, de groupe, à partir duquel on trouve, on calcule facilement le log discret. Et on voit facilement que le temps d'exécution de cet algorithme est de l'ordre de racine de n. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux Eh bien, euh, la réponse est non, et je vous donne juste l'argument général. Pour ça, en fait, on considère un groupe générique, g, d'ordre n, dont l'ensemble des éléments, ce sont des motifs binaires de taille log en base 2 de 2n, et dont la loi de groupe est tirée aléatoirement. En fait, il est facile de voir qu'un tel groupe générique va répondre de manière totalement aléatoire tant qu'on n'aura pas trouvé de collision. Et puis d'autre part, des, algorithmes, des, des, des arguments de probabilité assez classiques montrent que pour avoir une espérance raisonnable d'une telle collision, il faut avoir tiré de l'ordre de racine de n, éléments de groupe. On a ainsi montré que la meilleure sécurité que l'on puisse atteindre avec le problème du log discret, c'est de l'ordre de racine de n, où n, c'est l'ordre du groupe. Et alors, Deux questions ouvertes pour finir, très importantes dans ce domaine de la cryptographie. Est-ce qu'on peut trouver un algorithme plus efficace pour résoudre le log discret dans les courbes elliptiques Et est-ce qu'on peut prouver que cette sécurité est atteinte